Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer dans bokeh comment on peut euh, sélectionner des bibliothèques favorites pour les mettre en avant. Prenons l'exemple d'un lecteur ou d'une lectrice. Euh, souvent on va se déplacer dans les médiathèques qui sont par exemple autour de son domicile. Imaginons qu'on a un réseau qui est une quinzaine de médiathèques, on va n'en fréquenter que deux ou trois par exemple. Alors, euh, si je cherche euh, le troisième tome top de Millennium, dans cet exemple euh, ce qu'on va voir c'est que comme c'est un livre euh, assez populaire on va le retrouver dans un certain nombre de bibliothèques et euh, si je veux vérifier sa euh, disponibilité dans ma médiathèque euh, il va falloir à chaque fois que je retrouve ma médiathèque parmi l'ensemble des médiathèques euh, proposées euh, ce qu'on peut faire c'est ajouter la bibliothèque que je veux à mes favoris. Donc euh, imaginons qu'ici c'est Herbignac qui est la bibliothèque à côté de chez moi. Je peux ajouter cette médiathèque à mes favoris. Et ensuite, euh, Bokeh va modifier l'affichage du tableau des exemplaires pour dire dans le tableau, par défaut, je n'affiche que les médiathèques qui, euh, qui m'intéressent. Donc euh, Herbignac a trois exemplaires, donc je vois les exemplaires d'Herbignac. Si je veux vérifier dans les autres bibliothèques, je peux déplier le tableau pour voir les autres médiathèques. Mais par défaut, il me met en avant celle que je veux. Alors le fait d'avoir ajouté euh, ces médiathèques aux favoris fait que sur le résultat de recherche, je vais aussi avoir un accès direct euh, au filtre sur ma médiathèque. Voilà, euh, quelle que soit la recherche que je veux, je vais pouvoir directement filtrer par cette médiathèque. Je peux rajouter aussi euh, des favoris depuis euh, cette boîte. Donc, Dans mes bibliothèques préférées, je peux rajouter par exemple Sire. Euh, voilà, je valide. Et donc dans ma recherche, je vais avoir à la fois la bibliothèque Herbignac et à la fois la bibliothèque Sire ici. Et évidemment, si je vais euh, sur la notice, dans le tableau des exemplaires, cela va m'afficher les exemplaires de ces euh, deux médiathèques. Voilà. Et je vois toujours accès aux autres médiathèques. Alors, pour activer tout ce fonctionnement, euh, cela euh, requiert euh, deux choses. Tout d'abord, c'est que dans la configuration euh, de mon résultat de recherche, on ait activé l'affichage euh, des favoris. Donc, ça, c'est sur la clamonnette du résultat de recherche. On peut afficher les favoris utilisateurs et aussi qu'au niveau de bokeh, dans euh, le paramétrage, on est activé euh, le fait que les utilisateurs peuvent sélectionner des bibliothèques pour leur recherche. Voilà. Donc une fois que vous avez activé ces deux, deux éléments, euh, les utilisateurs vont pouvoir euh, gérer leur bibliothèque favorite. Voilà, c'est tout pour cette démo. Merci de l'avoir écoutée et à bientôt pour une prochaine démonstration de bokeh.